Mes chers camarades, bien le bonjour Vous aimez la vodka et la collectivisation des biens Eh ben c'est peut-être que vous auriez dû faire la révolution russe, hein, ou pas. Puisque aujourd'hui, on va le voir, si un mouvement de contestation venu du peuple pour prendre le pouvoir s'est instauré dès 1917, il faut se rendre à l'évidence, il y a un moment donné où c'est parti en couille. Je vous propose donc de revenir rapidement sur les origines de la révolution russe et surtout sur deux répressions sanglantes du nouveau régime russe pour imposer son autorité dans la région. Allez, c'est parti On le sait aujourd'hui, l'URSS, c'était pas forcément top. Mais dès le début, à l'intérieur même des socialistes, les mouvements de contestation ont été nombreux et parfois violents. Nous allons donc nous intéresser à quelques exemples d'opposition aux bolcheviques, non pas de la part des contre-révolutionnaires, mais venant de partisans du socialisme. En gros, des types qui considèrent qu'on n'est pas allé assez loin, ou alors euh, trop, hein, suivant le sens où l'on entend. Une grosse précision avant de commencer par contre, quand j'utilise le terme de « socialiste » dans cette vidéo, il est à prendre au sens originel du terme, un courant de pensée cherchant l'égalité et la justice sociale qui ratissent très large des socialistes révolutionnaires aux communistes en passant par les modérés. Mais quand même, pensez plutôt Marx et Bakounine hein, que François Hollande ou, euh, gros lol, Manuel Valls. Autre précision, je préfère le dire pour ne pas être accusé de ci ou de ça, les sources concernant les événements ne sont pas vraiment très objectives, hein, à savoir principalement des communistes et des anarchistes qui s'affrontaient. Du coup, vous avez chacun leur idéologie à mettre là-dedans, hein, mais quand on recoupe les deux, bah ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Commençons par le commencement, et parlons un peu de la Révolution Russe de 1917. Si vous n'êtes pas du tout familier avec le sujet, eh bien rassurez-vous, hein, il n'est jamais trop Tsar. Ce qu'on appelle la Révolution Russe a, en fait, lieu en deux, voire trois temps. Car si c'est en 1917 que les socialistes arrivent au pouvoir, il faut d'abord remonter en 1905 pour trouver les premiers éléments déclencheurs. Au tournant du siècle, la Russie est dirigée de manière autocratique par le Tsar Nicolas II, alors que son grand-père Alexandre II a mené une série de réformes libérales, abolissant le servage, modernisant le système judiciaire et créant des assemblées locales, Nicolas II reprend la politique réactionnaire de son père, Alexandre III. Et ça met sur les nerfs un peu tout le monde, hein. la classe moyenne d'abord, de plus en plus importante par sa taille, les ouvriers ensuite d'une Russie en cours d'industrialisation et les paysans que l'abolition du servage a paradoxalement précarisé. Le 9 janvier 1905, en pleine guerre opposant le Japon à la Russie, une manifestation a lieu à Saint-Pétersbourg. Un rassemblement qui fait suite à plusieurs mois d'agitation sociale. L'armée impériale tire dans la foule pacifiste. Cet événement, c'est ce que l'on appelle le dimanche rouge, et il met le feu aux poudres. Un mouvement révolutionnaire est lancé qui réclame l'instauration d'une monarchie parlementaire. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'apparaissent les premiers soviets, des conseils locaux d'ouvriers, paysans et soldats. Finalement, en octobre, le Tsar accepte les revendications et signe l'acte fondant le parlement russe, la Douma, élue au suffrage universel. De quoi faire retomber la pression dans tout le pays, ce qui permet à Nicolas II d'en reprendre le contrôle et de faire arrêter ses derniers opposants politiques dont un certain Léon Trotsky. Il parvient également à imposer une nouvelle loi électorale favorisant très largement les riches propriétaires fidèles au régime, ce qui annule totalement les avancées démocratiques obtenues par la révolution russe de 1905. La situation se stabilise jusqu'au début de l'année 1917. A ce moment là, la première guerre mondiale a fait plonger l'économie russe et le mécontentement gronde de plus belle. En février, grèves et manifestations se succèdent, le Tsar, comme à son habitude, utilise la force pour mater l'agitation et fait à nouveau tirer dans la foule. Seulement voilà, il y a un truc que le Tsar n'avait pas vraiment prévu, les soldats fraternisent avec les manifestants. Pire que ça, des régiments d'élite se mutinent à Pétrograd, nouveau nom de Saint-Pétersbourg depuis 1914. L'arsenal de la ville tombe aux mains des révolutionnaires qui occupent la capitale le 27 février. Et là on va pas se le cacher, c'est le combo, hein. une grève générale se déclenche à Moscou et un comité révolutionnaire provisoire se forme. La Douma, le parlement donc, lâche le tsar et négocie avec les membres des soviets nouvellement constitués un compromis, instaurant un gouvernement provisoire en attendant la convocation d'une assemblée constituante. Isolé, Nicolas II abdique le 2 mars en faveur de son frère, qui, loin d'être hyper hypé par la situation, refuse la couronne c'est la fin du tsarisme en Russie. Mais le pays n'est pas encore sorti de la crise. Politiquement, il est divisé entre les partisans d'une république parlementaire et le gros des forces socialistes, notamment les bolcheviks, qui comptent bien mettre en pratique les idées politiques marxistes et instaurer un gouvernement du peuple, la fameuse dictature du prolétariat chère à Lénine. En plus de ça, le gouvernement provisoire s'entête à poursuivre la guerre alors que la population y est plutôt opposée hein, et les réformes promises n'ont pas non plus été appliquées. En juillet 1917, une vague de révolte paysanne traverse le pays. Les terres sont confisquées aux propriétaires terriens. Le parti bolchevique de Lénine et Trotsky devient la force politique principale du pays devant le Parti Socialiste Révolutionnaire, les mancheviks, issus d'une scission avec les Bolcheviks avant la Révolution, et les démocrates constitutionnels. Et je ne vais pas vous faire un aparté sur les courants de pensée de chacun, hein, faudrait une vidéo en particulier, l'important c'est de savoir qu'il y en a plusieurs des courants de pensée. Le 25 octobre, les Bolcheviks lancent l'insurrection qui doit les mener définitivement au pouvoir. Presque sans résistance, ils prennent le contrôle des lieux stratégiques de la capitale, ainsi que du Palais d'Hiver, ancienne résidence des Tsars et symbole du pouvoir. Le lendemain, lors du congrès des soviets, Trotsky officialise la dissolution du gouvernement provisoire, créé en février. Une victoire pour les bolcheviks donc qui est loin de faire l'unanimité, car certains représentants des soviets considèrent que la prise de pouvoir par les bolcheviks est illégale. Ils quittent l'assemblée, et c'est là que se trouve l'origine des troubles qui vont agiter la prise de pouvoir de Lénine et de Trotsky dans les années qui suivent. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que les soviets, ce sont des organisations d'ouvriers, il y en a plein partout en Russie, hein, et ils sont très locaux, décentralisés. Les bolcheviks eux, sont membres d'un parti central qui prend le pouvoir au nom des soviets, mais sans contrôle particulier de ces derniers hein, sur le parti. Les bolcheviques, ils ne sont majoritaires donc que dans les hautes sphères de l'État, hein, mais dans les soviets, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, ils seront bolchevisés petit à petit. D'où certaines résistances, hein, on va le voir. Allons faire un petit tour du côté de l'Ukraine. Le territoire de l'Ukraine était, avant la Révolution Russe, à cheval entre l'Empire Austro-Hongrois et l'Empire Russe. À la chute de l'Empire Russe, l'Ukraine en profite pour devenir autonome. Et ce n'est pas du goût de tout le monde, hein. résultat en 1917, la situation du pays est un poil compliquée. En gros, on a les bolcheviks d'un côté qui veulent récupérer le territoire, les Austro-Hongrois aussi, et les armées blanches de l'Ukraine composées d'opposants qui sont eux-mêmes tsaristes, monarchistes ou républicains opposés au socialisme le bordel. En 1918 se forme alors une des plus importantes insurrections paysannes du début du siècle. À sa tête, un certain Nestor Makhno, qui forme l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne, que l'on connaît plus souvent sous le nom de la Makhnovchina. Et pour comprendre les enjeux de cette armée révolutionnaire, je vous propose de vous dresser un peu le portrait de son chef. Né en 1888 dans un milieu paysan pauvre d'Ukraine, Makno adhère très jeune à l'union des laboureurs pauvres, groupe se réclamant des idées révolutionnaires, plus particulièrement du communisme libertaire, une tendance de l'anarchisme. Ouais, ça commence à devenir un peu compliqué, hein, mais en gros c'est au croisement entre communisme et anarchisme. quoi. La différence étant que les communistes libertaires ne veulent pas la création d'un pouvoir centralisé par l'État, mais plutôt la création d'un contre-pouvoir local en mode auto-organisation et tout le tralala. Bon, complexe quoi. Bref, Macno est actif pendant la révolution de 1905, et il subit la répression. D'abord accusé d'assassinat politique, il est relâché faute de preuves avant d'être arrêté en 1908. Condamné à mort, sa peine est commuée en prison à vie en raison de son jeune âge, 16 ans au moment des faits supposés. Emprisonné à Moscou, il en profite pour lire des philosophes anarchistes comme Bakounine ou Kropotkin. Il y rencontre également beaucoup de détenus politisés, comme lui. La révolution de février 1917 libère les prisonniers politiques, et Makhno rentre en Ukraine où il entreprend de continuer à lutter pour ses idées. Il participe au soviets local et va même plus loin durant l'été 1917 en prenant la tête d'une petite bande de paysans et en tentant de redistribuer les terres aux paysans pauvres. La révolution d'octobre lui donne espoir d'une véritable révolution socialiste, mais la reddition de l'Ukraine et son occupation temporaire par les forces allemandes et austro-hongroises brisent l'élan du mouvement dans le pays. En avril 1918, lors d'un congrès anarchiste, Makno est désigné membre d'une délégation envoyée à Moscou pour discuter avec les bolcheviks afin de trouver une solution pour l'Ukraine. C'est lors de ce même congrès qu'est décidé l'organisation d'un soulèvement des paysans ukrainiens, organisé en petites unités de guérilla, contre les Allemands. Problème, le séjour de Makhno à Moscou tourne court, car les anarchistes sont mis hors la loi par la Tchéka, la police politique créée par les bolcheviks. Une police politique qui va d'ailleurs continuer à sévir sous d'autres noms durant l'URSS. Bref, Makhno décide de rentrer en Ukraine afin de participer à la lutte. En compagnie d'un ancien matelot, Fedir Strus, il monte un petit groupe de résistants et libère son village natal. Cette première victoire marque la fondation de la Maknovchina. Entre 1918 et 1901, cette -China, elle mène une guerre contre à peu près tout le monde, afin de réaliser les principes de son manifeste qui est clairement dans la lignée anarchiste. Appropriation des terres par les paysans et des usines par les ouvriers, constitution de conseils locaux, liberté de parole et d'expression, suppression de la police remplacée par des milices d'autodéfense paysannes et ouvrières, rejet de toute organisation tyrannique. Le drapeau de l'armée est clair comme de l'eau de roche sur les intentions des révolutionnaires. On peut y lire « mort aux ennemis des travailleurs libres ». D'une poignée d'hommes à ses débuts, la Magnofchina compte à son apogée 50 000 combattants et utilise sa connaissance du terrain pour mener une guerre de mouvement, couvrant de grandes distances très rapidement pour frapper l'ennemi là où il ne s'y attend pas. Le symbole parfait de cette guérilla, c'est l'adoption de la tachanka, un véhicule tracté par deux chevaux et équipé d'une mitrailleuse permettant d'attaquer par surprise. L'autre avantage de cette armée révolutionnaire ukrainienne, c'est que beaucoup de paysans ont déjà combattu dans la première guerre mondiale. Les troupes sont donc bien organisées et coordonnées. Enfin, contrairement aux armées traditionnelles, la Maknovchina est uniquement composée de volontaires et fait élire des commandants par les soldats. D'ailleurs, on retrouvera un peu plus tard un fonctionnement assez similaire dans certaines colonnes républicaines pendant la guerre d'Espagne, et là je vous remets le lien de l'épisode dédié à ce conflit qu'on a fait en description. En lutte contre les armées allemandes et celles de la République populaire ukrainienne opposée à la révolution, la Maknovchina a toujours refusé de se placer sous le commandement de l'armée rouge de Trotsky. Et pourtant elle est contrainte par deux fois d'accepter une alliance temporaire avec eux. La première fois c'est en 1919 pour contrer l'avancée des troupes blanches du général Denikin. Et la deuxième fois, eh c'est fin 1920, cette fois contre son successeur, le général Wrangel. Entre ces deux périodes, l'Armée rouge et la Makhnovchina s'affrontent sans relâche. Mais pourquoi Eh bien d'une part parce que leurs idées ne sont pas vraiment compatibles, hein, l'État étant par exemple vu comme une entité autoritaire à proscrire selon les anarchistes. Mais surtout, parce que l'Ukraine est le grenier à blé de la Russie. Et ça, pour Trotsky, bah, c'est un problème, hein. une armée paysanne insurgée au sein d'un grenier, bah, ça vient perturber l'approvisionnement du territoire russe. Malgré une résistance acharnée, les rouges finissent par établir leur contrôle sur l'Ukraine à l'été 1921. Volin, membre de la Maknovchina et plus tard journaliste et écrivain, parle dans son ouvrage La Révolution Inconnue d'une offensive massive des bolcheviks d'au moins 150 000 hommes, même si ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Décimée, l'armée de Makno se dissout et celui-ci s'exile comme plusieurs de ses camarades. Macno finit ses jours en exil à Paris, il rédige de nombreux textes, prend part à la vie des milieux anarchistes français, avant de mourir en 1934 de la tuberculose, dans la misère. La Makhnovchina est devenue depuis un symbole, par sa résistance farouche, des principes de son manifeste. D'ailleurs pour ceux qui connaissent le groupe punk des Berruriers Noirs, bah ils ont fait une reprise de la Makhnovchina qui a eu un petit peu de succès à l'époque. Hein. Les paysans ne sont pas les seuls à s'opposer au pouvoir des bolcheviks. Dans les zones urbaines, les tensions sont également présentes entre partisans d'un pouvoir central aux mains d'un parti bolchevique, renommé Parti Communiste en 1918, et les tenants d'un pouvoir décentralisé entre les mains des soviets locaux. Et le meilleur exemple de cette opposition, c'est la révolte de Kronstadt en mars 1921. La ville de Kronstadt est un point stratégique de la révolution russe. Située dans la baie de Saint-Pétersbourg, elle abrite un important port de guerre, des arsenaux militaires et compte à peu près 50 000 habitants. Lors de la révolution de 1917, les marins de Kronstadt sont célébrés comme héros de la révolution pour leur engagement précoce et farouche. Mais en 1921, la situation est tout autre. La guerre a ruiné le pays. Une vague de famine y sévit, et le mécontentement ouvrier gronde un peu partout. Kronstadt va cristalliser cette agitation car la population de la ville est dès 1917 très active au sein de la Révolution, ils vont même un peu plus loin que ça, ils s'organisent en soviets, forment une commune libre plus ou moins autonome, réquisitionnent les logements vides ou les grands appartements des riches bourgeois pour loger les pauvres, quand même et sont globalement très réticents à la centralisation du pouvoir. En plus de ça, les matelots de Kronstadt ont refusé de se soumettre aux règlement imposé à l'ensemble de l'armée par Trotsky, qui est quand même le commissaire à la guerre et commandant de fait des forces armées. Si la situation entre le parti communiste et Kronstadt est donc tendue depuis plusieurs années, c'est un élément extérieur qui met le feu aux poudres, la grève des ouvriers de Petrograd. Protestant contre la famine, les ouvriers des principales usines de la ville se mettent en effet en grève durant le mois de février 1921. Des affrontements ont lieu avec la police politique, la Tchéka, qui arrête massivement des fauteurs de troubles, et le soviet de Petrograd, qui est fidèle au parti communiste, décrète l'état de siège ainsi que la fermeture des usines. Informés de la situation à Petrograd qui leur semble assez préoccupante, hein, les marins de Kronstadt y envoient une délégation pour y voir un peu plus clair. A leur retour, une assemblée est organisée le 1er mars sur la place de l'Ancre pour porter des revendications. Au milieu du port, 16 000 marins, soldats et ouvriers sont présents. Le parti communiste dépêche sur place Kalénine, président de l'exécutif, et Kouzmine, commissaire de la flotte de la Baltique, pour analyser la liste des revendications. Réélection immédiate des soviets à bulletin secret liberté de parole et d'expression totale, liberté de réunion des syndicats et organisations paysannes, uniformisation des rations pour tous les travailleurs, suppression des barrages empêchant le ravitaillement des villes, autorisation de l'artisanat sans emploi de travailleurs salariés, et abolition de la police militaire remplacée par une milice désignée par les soldats et travailleurs. Un texte qui se rapproche un peu de ce que l'on trouvait dans la Makhnovchina et qui en dit long sur l'état politique de la Russie communiste. Les revendications portant sur la liberté d'expression et le droit de rassemblement des syndicats sont autant d'indicateurs du contrôle étroit du Parti communiste sur le pays au détriment des soviets locaux. Pas très très étonnant donc hein, de voir que le mot d'ordre « tout le pouvoir aux soviets et non au parti soit repris par les insurgés de Kronstadt qui adoptent ces résolutions à l'unanimité. Kalinin et Kuzmin, eux, s'opposent violemment à la résolution, et l'adoption de cette résolution marque la rupture définitive du Parti communiste. La ville de Kronstadt, il y a un comité révolutionnaire provisoire chargé d'assurer l'ordre et la défense de la population. Car les marins ne sont pas dupes, une action militaire du parti communiste contre les insurgés est inévitable. Pendant que les deux camps se préparent militairement, une autre bataille se livre déjà, celle de la propagande. La radio de Moscou diffuse de nombreux messages accusant les marins de n'être que des agents tsaristes, des contre-révolutionnaires et même des vauriens. Ils y vont à fond. Les insurgés répondent par leurs organes de presse et lancent le 6 mars un appel à l'insurrection à tous les ouvriers, paysans et soldats russes, contenant le passage suivant « Notre cause est juste. Nous sommes pour le pouvoir des soviets et non des partis. Nous sommes pour l'élection libre des représentants des masses laborieuses. Les soviets falsifiés, accaparés et manipulés par le Parti communiste ont toujours été sourds à nos besoins et à nos demandes. La seule réponse que nous avons reçue fut la balle assassine. » Dès le 7 mars, l'Armée rouge attaque la ville par la mer gelée, appuyée par des tirs d'artillerie et des bombardements. Sous les tirs de mitraille et d'artillerie des insurgés, beaucoup périssent noyés. La garnison de la ville, composée de 14 000 hommes, dont environ 10 000 marins, réussit ainsi à repousser le premier assaut. Le 10 mars, un deuxième assaut est également mis en déroute. Mais sous les attaques incessantes de l'Armée rouge, Kronstadt finit par tomber le 18 mars. Ironiquement, le gouvernement célèbre le même jour le début de la commune de Paris en 1871 quand même un peu bizarre cette impression de vitesse, vitesses, hein d'autant que pour Kronstadt, on parle aussi de commune de Kronstadt. Les conséquences pour les insurgés sont sanglantes. Selon le bilan officiel, plus de 6000 mutins sont arrêtés, plus de 2000 exécutés, 2000 autres condamnés aux travaux forcés. Du côté de l'armée rouge, on estime les pertes à environ 10 000 hommes. La révolte de Kronstadt a duré en tout et pour tout 18 jours. Le nouveau commandant de Kronstadt supprime le soviet local. Peu après, Lénine instaure la nouvelle politique économique, réintroduisant une part d'économie de marché et restaurant en partie le travail salarié agricole. Des mesures que l'on pourrait qualifier, hein, si l'on suit les idées des insurgés de Kronstadt, de contre-révolutionnaires. Un ultime pied né aux ouvriers, soldats et paysans révoltés. L'épisode de la répression de Kronstadt reste une tâche sanglante sur la réputation de Trotsky, même si celui-ci maintient jusqu'à sa mort qu'il était nécessaire pour la révolution de mater une insurrection ne pouvant mener, selon lui, qu'à une restauration du capitalisme. Pour d'autres, Kronstadt devient un symbole de la lutte pour la liberté et la justice sociale. Comme le dit Voline, le phare de Kronstadt reste allumé, sa lumière deviendra de plus en plus éclatante, et c'est l'essentiel. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode assez complexe. Le but c'est bien évidemment de ne pas prendre parti, mais de soulever la complexité d'un tel événement et les répressions qui s'y sont associées. Je compte maintenant sur vous pour faire un petit peu de propagande hein, en partageant cette vidéo et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode de Nota Bene. A plus